不知道<音><音><音><音><音><音><音> Au revoir, Thèse. <rire> ah, comment déjà Ah, ça va, on contrôle bien Thèse. Euh, on a un bonneux gosse. Ah, ouais, d'accord, c'est fait. Il y a un format, cet endroit. Pourquoi il y a une, une clé aussi facile Oh, tu Non Non, t'inquiète, tu vas chez lui. Ah. Ouais, la Master Emerald. Ah, ouais, on a ramassé aucune émeraude en fait. Bon, on va Ah, que tu prennes le truc vert maintenant. Là Ouais, bon, on a ramassé aucune émeraude, mais on a pas dit qu'on ferait le jeu à 100%. Attends, est-ce que je veux Ouais, Non, non, Ouais, je peux pas que c'est le Mais c'est vrai. Ouais. <rire> T'es non ça pas mal de quoi Oh non, bah dire... non, je veux... je pas... c'était pas en bouche, pas là. Salut tu... Bon, c'est bon, tu l'as tué. Mm -hmm. Tu l'as tué sans la voir, c'est bon. Devant toi, au en fait. Sonic est trop lent. Mort. Oh. Ah, est une chose. Ah, tu vas plus vite avec ça. C'est c'est incontrôlable. C'est ça, c'est pas grave, le truc là. Le truc là, Ça te gêne pas, là. là. Parce que nous, on voit un truc là. Faut que tu me ouais. mettes quoi ce truc Il oui, fait pas de dégâts. Ça retourne en arrière là. C'est ouais. <rire> quoi Je me pour monter là-dessus, c'est pas cool. Et là, faut. J'ai utilisé le joystick J'ai ouais. ah, utilisé oui, le joystick, regarde, je descends ouais. Non, je peux le faire Tiens, voilà Encore une question, il est fort quand même Ah, ouais, suis... C'est pas grave Il m'a bien mmh. eu sans fois ah, oh, On pouvait s'accrocher aux champignons Euh, comparaison je suis pas pense que euh, la manette ça se déconnecte quand même pas Ah elle est bourrée Toi tu l'as pas fait plusieurs ah, fois en fait ce c'est pour ça. Ouais si t'as fait, fait plusieurs, fait fois, sur un, hein, fait... Fait plusieurs fois sur un tu vas plus il Ah y'a un truc faut que tu cours là un truc qui est accroché à toi ah, ouais, ouais. Et tu cours pas, côté. pas côté. non mais on faire ouais, ouais, ouais. un coup d'oeil ouais, oui. ah en 3 minutes ça va ouais, ouais, c'est ça aïe ah <rire> merci 16. oh non mais c'est vidé c'est voilà là là là là non, mmh. c'est que en fait, des fois je trouve plus je que toi donc, euh, hein? ça va être le sens. Le même sens, ouais, parce mmh. que je ne pas, donc faut pas venir euh, en oh, sonic. Euh, non, ouais, en fait, je... non, je suis arrivé, je suis arrivé en fait. On peut peu, continuer à Oh non, ah, non, encore un ça va, putain. On hein. Ah oh, y'a un pain muni ici T'inquiète je sais que tu... T'as vu T'as tes idées Ouais t'as dit ça Ah je suis... je suis encore mort <rire> Ah oui t'as emmené je suis pas loin je suis, je, je suis loin Ah oui et là faut que tu sois. touche le geste Ok je m'en vais sans toi, non je rigole. Il est trop bas, il est trop Non, tu peux prendre celui-là. Oh. Mais euh, Non, non, je... Je pas tout. Ça a un peu. <rire> va de Ah oui, il nous reste encore à Ah le boss. Euh, <rire> T'inquiète pas tu m'as en pas encore tué là Ah faut continuer à toi Ouais ah, bon on est on a déjà tu es monsieur les... Les... Les... Ouais monsieur... oui. bah, j'ai tout fait oui. J'ai tué oui. Attends, attends, ça verra rien c'est toi qui se déconne oh, eh, combien j'ai mis 5 minutes fait plus rien maintenant. Ah par contre le, le fil il va rester sur moi par contre. Et de l'autre côté. Ah oh, putain ouais c'est chiant. Hein. Oh là non ouais. Nicol c'est chiant <rire> non parce qu'il il croit qu'on est les méchants en fait. Il croit que Eggman c'est le gentil. Moi euh, je serais toi Nika je ferais pas confiance à un autre chauve mais je sais pas. Il y a des robots, aussi. Ouais, euh, par contre, ouais, c'est normal. En fait, c'est le premier niveau du 2ème Ouais, c'est grave. Ah, lui, il nous balance des champignons, ça fait rien. Il nous envoie le bout du niveau. Ouais, On a, ça peut nous envoyer un truc. Ouais, enfin, euh, en fait, en, en une minute. Ah, je être Hein mais bon, attends, quand était elle C'est quoi toi Hein, y a un passage, ok On va avoir des anneaux. Ah par contre, on voit pas le nom d'anneaux par contre. On sait pas quand est-ce qu'on va avoir une Ah si, moi je sais quel chiffre c'est. 35. Tu le, tu le, tu j'ai Je veux dire un choc Là, je vais un truc oui, je, je joue avec la croix, cette manette. Pourquoi je sais pas Mais c'est pas, ça croire, mais... on rien euh, ouais, bah en fait, euh, ouais, je vais le dire. Je vais le Je vais dire... Je vais dire... Je dire... Non ça. Ah? Attends. C'est le truc? Le en Non ça c'est pour Newcast. Et après? Ah faut sauter. Non c'est hein. ouais. ah, faut le prendre avec de la vitesse. Ouais. c'est Pourquoi ils ont mis ça en fait? Ils la vitesse là -haut. Ouais là-haut Et quand il saute euh... Ah purée Mon père, tu m'emmènes Ouais c'est Vas-y viens, viens Ouh les gros tricheurs hein. Ouais bah maintenant vas-y vole non mais pas trop Vas-y Vas c'est toi qui voles. Mais oh. il est pas cassé. Ah là là là là là là. Il est pas cassé <risos> Alors que le son il fonctionne. Tu voles ou tu voles pas Bah ouais mais on dirait que c'est lourd. Non, viens, viens, viens, viens c'est qui est Mais toi tu dois appuyer sur le bouton, là, tu fais et après tu fais plus dessus si Non oui. ah, Non oui, je peux pas aller là-dessus <rire> mon ami Vas-y Ah ouais, mais là t'as déjà volé donc je sais pas si ça arrivera. Oh, oh non Tu m'as collé sur le mur ah, non, okay, là, là, là, bon. non mais Sonic Non oh, j'arrive. Oh, ah putain j'arrive pas à monter. Attends. Attends, attends, attends, non mais de toute façon tu contrôles les plus okay. Moi je veux ouais, sauter mais toi, euh... Ouais c'est toi Non je te, te colle pas Ah, ah, ah C'est pas toi qui dois monter c'est moi Allez reviens Ah mais... Oh, mais à chaque fois tu vas trop haut. Oh, laisse moi monter Ah ouais mais à chaque fois tu voles en haut Attends, attends, attends, attends. attends vas-y Non on va se mettre là Vas-y Allez mmh. On saute en même temps en fait Là c'est bon ça c'est haut Voilà On voilà. a thèse on arrive même pas à monter quoi ça hier je voulais prendre thèse en fait c'est pas plus facile Si j'avais encore tous mes anneaux je suis sûr là on aurait récupéré une oh. Plus d'un de Ah si j'en ai un, ça n'a a récupéré un ah, C'est ouais. quoi ce système pour monter ouais. Oh mon jeune ami. Ah ouais, okay. Bonne verre. Checkpoint. C'est la E c'est le boss. Ouais. Ah ouais. oh oui là on va courir. Et on va on va avoir des pièges sur le chemin. Tu as, ah, as des anneaux infini, tu t'en Non, tu m'as tué en me prenant. Tu m'as tué en me prenant. Hein oui. j'ai reçu de taper. Ah, mais à chaque fois, je me Rien du tout. Ne me vois pas moi j'ai skiff du ça mmh. oh on l'a eu mmh. c'est toi qui a tout fait encore mmh. j'avais trop peur eh, cette fois ci aujourd'hui elle se déconnecte pas la manette bien fait. mmh. la... ah, ma oh, au moment où je dis ça qu'elle se déconnecte t'appuies sur la capsule t'appuies sur la capsule ma manette elle est morte non c'est au moment où je dis ça qu'elle est plus là ça va buguer Donc euh, en sortie mon... Ouais, va... Ah non on va aller dessus Ah ouais, je sais c'est quel niveau ça c'est un niveau de... ah, c'est on oh, on est des singes mmh. ouais. on tu... mmh. ouais. ouais. non, on non, non, non, non, non, non, non, non, pas non, non, non, pas non, non, non, c'est non, non, non on devrait Donc de là on est plus dans le musée on a... toi, tu <rire> Voilà je m'attends ici Ah non y a des mines T'as envie de m'attendre euh, je t'aide avec je t'aise je, je peux je voler ah, ah oui ouais. zone 8 ouais ça tu peux passer avec toi on est sur la zone 8 hein. je connais ce niveau j'ai déjà fait plein de fois descends Sonic c'est pas toi qui ah, est contre Ah, ça fait moi Je suis de moi je les ai joués. Hein, on a gagné une vie. moi bon, pourtant, on a pas son anneau. Ah, c'est avec les... Non, c'est pas avec les points. Et... J'ai fait un mode... balai bon, Mmh. Je vais faire ça comme ça. Ouais, je l'ai vu lui. Ah, ok. Non, je suis pas un... insensible suis... insensible au feu. Ah, euh, mais là, comment je suis Je pense que je Je les utilise. de qu'on leurs trucs sauf ouais, mais d'habitude j'utilise telles avec <rire> okay. ah c'est ça ça je, je commence tout alors on va commenter de vous pouvez se dégager d'ici sinon euh, on va ouvrir ou peut-être le con non de là la voix après après je sais pas là haut après mais je ne sais pas comment on y va là haut ah non on va juste là bas à côté ah il a mis des ennemis dedans ah c'est vrai il a fini de boucler ça m'aurait bien servi là oh est vrai, non. ok j'ai récupéré des ennemis Vous ça c'est un piège Wow wow À penser en fait, enfin, tu es pas invincible à l'écrasement. En plus, là il n'y a pas de coupure en on pensait combien temps on a joué. On a démarré à, à 10h pile, je crois. Un bouclier électrique, on un... sur le euh, bâton. des... nous ça fait 4 minutes que je suis dedans. Je le connais, mais. Enfin, en fait, les bêtes, pas... c'est ce que je c'est dedans. Dites-nous dans les commentaires. Tu veux le temps, Oh merde C'est pas ouais, grave, j'ai pas un bouclier à côté. Ouais, c'est vrai. Oh, ça va, il y a des jeunes J'ai eu peur, je crois qu'ils allaient faire le début sur la nuit. Non, c'était là. Oui, pour les deux, pour les cas, Je je vous Ça, j'ai déjà fait ça. Et là, je Ah oui, que. Je suis quoi. Bah, ouais, j'ai récupéré une vie. une mmh, les gens, si vous avez joué à Sonic Mania, vous connaissez ce niveau Euh... Faut oh, attendre qu'il détruise Euh... Vous. Pas pourquoi ça n'a pas marché la première fois. Normalement, c'est mon QF de ce niveau, du coup, j'ai envie de dire. Hein Ah, j'ai envie de dire, il n'y a pas de boss, Je de de boss hein Ouais. Ah, faut se mettre là, fois. Oh non, j'aime pas celui-là. Attends. ah ok, c'est une petite même. Ouais. Ah, je fait que le côté gauche. Ah, est-ce que toi, toi, tu peux y aller avec elle C'est bon, vas-y. Ah, d'accord, ouais, c'est vraiment, tu vois, c'est juste elle ou non Je vais me shooter dedans. Tu vois, il me dedans. Oh putain, il va. Il va te non, il Venez là-bas. faut que non, mais faut que je saute après. Euh, Vas-y. Ouais. Bah, autant que je le fasse moi-même. Mais oui, parce que ça je vois dans un boss qui sert rien. Non tu vois il fait que lui en fait. Ah non. Ouais mais t'as rien à de... Ouais mais t'as rien à Ouais c'est c'est bien c'est quoi c'est quoi Ouais ouais ouais ouais ouais ouais bah ouais ouais ouais ouais un ouais ouais ouais ouais un Ah non. gauche Non. Non. Non. Non. Non. Non. Non. Il tourne là. I'm Yeah, uh okay. -huh. ouais mmh. ça va ça va faire le premier mmh. niveau non non j'ai fait du C'est le centre de police mmh. je suis mort de... ouais donc le prochain niveau Alors, le prochain c'est dans le sable ouais le centre de police centre mmh. de police Voilà, et... ouais, très bien tôt, ciao lui.